Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide vous, les femmes, à détruire vos kilos en trop sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez tout simplement. Alors, avant que je vous partage l'astuce, l'aliment qui va vous aider à faire fondre vos kilos en trop, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner rapidement pour être prévenu des prochaines vidéos sur cette chaîne, des prochaines astuces qui vous aideront à perdre du poids, tout simplement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment peu commun. Nous allons parler du maté. Donc, vous pouvez le boire pour pouvoir perdre du poids, tout simplement. Alors aujourd'hui, pourquoi je parle du maté Quel est son composé chimique du maté Nous allons le voir maintenant. Il contient du fer, du zinc, du magnésium, du zinc, du magnésium, du potassium, de la vitamine B3, de la vitamine B2. Ce qui est très bien avec le maté, c'est qu'il est 0% calorique. Donc, vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Alors, accrochez bien vos ceintures parce que le maté est également hypocholestérolémiant. Donc, essayez de le redire à la maison. Écrivez-moi si vous êtes arrivé du premier coup. Hépatoprotecteur, protecteur diurétique... Et surtout, ce qui va nous intéresser euh, dans le maté, c'est son effet antioxydant. Donc j'en parle souvent des antioxydants. Parce que non seulement il va vous aider à être euh, vraiment à détruire vos kilos en trop, mais il aura aussi une action sur le vieillissement. Il va lutter contre le vieillissement, tout simplement. Alors voilà, ce sera tout pour le maté. C'était assez rapide. B, je vous, euh, je vous invite à vous renseigner par rapport à cet aliment et voilà comment on le consomme. Tout simplement pour pouvoir bénéficier de ses effets euh, euh, anti-graisse dans votre corps. Tout simplement. Alors, si vous désirez perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir, je vous offre 45 minutes de coaching gratuit. Vous n'avez qu'à m'écrire sur WhatsApp dans le numéro, dans la description ou bien vous cliquez sur le lien, vous allez voir et... Mon numéro apparaîtra tout simplement. Écrivez-moi rapidement. Mon but, c'est de vous aider à perdre 5 kilos. Euh, 10 kilos dans les 5 mois, pardon. 10 kilos dans les 5 mois sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Allez, je vous dis à très vite. Je vous attends.